Nouvelle vidéo, tu m'excuseras parce que j'essaie de traverser en même temps. On va parler aujourd'hui du problème des réseaux sociaux lorsque tu es en affaire. Lorsque tu es en affaire justement, que tu es sur les réseaux sociaux. Car aujourd'hui, si tu n'es pas sur internet et que tu prétends vouloir faire du business, franchement, il faut se réveiller. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, si c'est un sujet qui t'intéresse, si justement tu te demandes, est-ce qu'il faut que je me lance sur les réseaux sociaux ou pas de par mon activité on va discuter de ça dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. N'oublie pas le pouce bleu. Ça ne prend que deux secondes. Car justement, ça aide l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et aussi, ça remercie toutes ces personnes de notre équipe qui te produisent des, des, du contenu de qualité euh, depuis le 10 septembre 2017. Donc, depuis le 10 septembre 2017, on est là on est, et on, est, on sera encore là jusqu'à la, jusqu la fin des temps même. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car justement tu auras accès à une formation offerte où je te montre comment j'ai pu générer en seulement un an plusieurs années de salaire. Alors dans cette vidéo, on est de retour à Douala après euh, pas mal de temps à Kribi, Donc on a tourné énormément de vidéos, de nouvelles formations. On a avancé sur pas mal de projets. On a également visité un peu le coin car je n'avais jamais vraiment pris le temps de visiter Kribi Et j'ai également fait pas mal de visites de terrain. Sûrement on te mettra quelques images. Donc aujourd'hui, on va parler des réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Youtube, tout ça en fait. Et moi, je vais te parler de ça d'un point de vue de producteur parce qu'aujourd'hui, ces plateformes, c'est des plateformes faites pour des consommateurs. Donc, des consommateurs, c'est quoi C'est des personnes ben, qui scrollent jour et nuit euh, tout le temps pour voir les photos de leurs stars préférées, pour voir comment ça se passe dans la vie des gens, etc., etc. Et pour voilà, commenter, liker, insulter également. Moi, je vais te parler d'un point de vue de producteur et je vais te faire un peu le comparatif et pour que tu comprennes un peu l'état d'esprit à avoir lorsque tu produis sur ce type de plateforme. Donc, moi déjà, sur Facebook, je vois rien. Quand je dis je vois rien, c'est que mon feed, il est bloqué. C'est-à-dire, euh, il peut avoir tous les articles que tu veux, je ne vois rien du tout. Car j'ai bloqué mon feed pour être concentré justement plus... Les conseils que je vais apporter, les publicités qu'on fait, etc. Donc, ça fait qu'en fait, je vois rien du tout. J'ai remplacé le feed d'actualité de Facebook par des citations inspirantes. Parce que pour moi, sinon, ça pollue trop la tête. Tu vas avoir des mauvaises nouvelles, tu vas avoir des insultes, etc. Et en tant que producteur, c'est le rôle que tu dois avoir. Donc, tu ne dois pas être celui qui consomme le contenu. Tu dois plutôt être celui qui produit du contenu que les autres vont. Ça te fait, ça te fait automatiquement prendre un peu de la distance par rapport à tout ce qui se passe autour de toi, que ce soit... Des bonnes ou des mauvaises choses que ce soit, parce qu'il y a surtout des mauvaises choses pour moi sur les réseaux sociaux, les insultes, etc. Et d'un point de vue d'homme d'affaires, d'un point de vue d'entrepreneur, il faut que tu comprennes une chose, c'est que, et là je là je m'adresse surtout aux consommateurs des réseaux sociaux et pas n'importe quel type de consommateur, les personnes qui mettent des mauvais commentaires, Ce qu'il faut se dire, les réseaux sociaux c'est comme la vraie vie entre guillemets, c'est comme une vie virtuelle, donc c'est comme des magasins, donc tu vas voir des publicités de Global Universe, tu vas voir des publicités de... De, de Nestlé, tu vas avoir des publicités de Air France, etc. Tu vas avoir pas mal de publicités et tu te permets, entre guillemets, de commencer à insulter sous les publicités. Est-ce que lorsque tu vas au McDo ou, euh, ou tu vas chez Zara ou tu vas chez ACM que tu n'es pas content, tu rentres dans le magasin et tu commences à insulter C'est la même chose sur Internet. Parce que qu'est-ce qui se passe sur Internet C'est que lorsque tu es à une page, c'est toi le patron de la page en fait. Donc moi j'ai envie de dire <rire> à toutes les personnes qui insultent, viens pas m'insulter dans mon magasin. C'est un peu comme si tu viens m'insulter dans mon magasin, tu vois. Et je ne comprends même pas les, des fois les personnes qui prennent le temps d'insulter et qui se disent, oui, euh, tu pollues mon fil d'actualité, euh, que on en a marre de te voir et tout. Les personnes, elles ne sont, elles sont pas chez elles. Elles sont chez moi. Donc, si tu vois ma pub, c'est parce que premièrement, j'ai payé. Tu vois, donc je paye pour que tu puisses utiliser Facebook gratuitement. Parce que oui, Facebook, il ne gagne pas de l'argent avec toi. Hein. Facebook gagne de l'argent parce que, heureusement... Il y a des personnes comme nous, bien évidemment à mon humble niveau, qui mettent de la publicité pour faire connaître leurs produits et services à un plus, à un plus grand nombre de personnes. C'est un peu comme les magasins que tu vois là, tu vois. Facebook c'est ça, les réseaux sociaux c'est ça. Donc, si toi demain tu viens, tu commences à insulter tout le monde, tu vas voir le, tu vois le magasin Saphir là, tu vois, tu commences à insulter le magasin de Saphir parce que il a fait je ne sais pas quoi. Parce que ben, tu n'aimes pas ces produits. Qu'est-ce qu'il va te dire Il va te dire, mais ben, sort de mon magasin. C'est la même chose sur Facebook. Et c'est ça que les gens, ils n'ont pas compris. Sur les réseaux sociaux, il faut être en tant que producteur. Si tu produis que de passer ton temps à suiter, il faut que tu produises du contenu pour attirer des clients. Il faut que tu apportes de la valeur à des clients. Il faut que tu leur donnes de quoi évoluer, tu vois. Et Facebook, je suis désolé, c'est une plateforme publique où... Soit tu te mets en tant que consommateur et tu vas justement passer ta vie à insulter, à critiquer, à faire des commérages, etc. Ou tu vas justement te dire que ok, je prends une autre casquette et j'utilise les réseaux sociaux comme une opportunité. Très clairement. Et malheureusement, et c'est quelque chose qui va bien évidemment arriver, c'est que les personnes aujourd'hui, elles ne se rendent pas compte du potentiel qu'offrent ces nouvelles plateformes. Franchement, aujourd'hui, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis revenu ici au Cameroun et en Afrique de manière générale, c'est justement pour bah, un peu démocratiser cela et montrer aux personnes que bah, même, même, les vendeurs d'arachides que tu vois là, tu vois, tu vois cette maman là qui vend ses arachides, elle peut devenir la plus grande vendeuse d'arachides au Cameroun. Il suffit juste qu'elle sache utiliser les réseaux sociaux, tu vois. Là, elle vend des arachides. Il suffit si elle savait juste utiliser Internet, elle pourrait faire qui est un line-up sur toute la ligne que tu vois là, sur toute cette rue, il pourra avoir toute une queue qui va venir prendre ses arachides. Juste parce qu'elle saurait comment justement promouvoir ça, des produits et des services. Et c'est exactement ce qu'on fait actuellement avec notre nouvelle entreprise hyper croissance by Quantum Empire. C'est ça, c'est d'apprendre en fait comment se catapulter très rapidement grâce aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, ça fait, je sais pas, ça fait quelques mois que je suis rentré et on est connu entre guillemets un peu partout là dans le sens où bah, on a utilisé les réseaux sociaux pour se faire connaître. Et l'impact qu'on a eu, ça prend des fois des années pour certaines entreprises. En deux mois, boum Coup d'État <rire> C'est ce que je veux dire, c'est un peu ça. Et très clairement, donc mets-toi en mode producteur. Oublie les personnes qui vont t'insulter. Moi, on a sorti des histoires sur moi. C'est-à-dire on a. Et ça, c'est toujours. Et je retrouve un peu cette mentalité-là, ici au Cameroun. Oui, il a vendu de la drogue. Oui c'est un fait man oui ceci cela et les personnes comme ça il en aura mais c'est un peu si tu veux c'est le c'est ce que tu dois entre guillemets encaisser si tu veux évoluer parce que comme je l'ai dit dans une vidéo précédente si tu n'as pas de critique ça veut dire que tu vas bien les choses tout simplement et moi j'ai entendu des histoires sur moi à dormir debout mais tu sais quand tu quand tu sais ce que tu fais quand tu sais que tu aides des gens et quand tu crois en toi et que tu n'en as rien à foutre de tout le monde ça rentre par là, ça sort de l'autre côté. Donc, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Dis-moi justement, ben, si, comment toi tu exploites les réseaux sociaux. Et dis-toi aujourd'hui, c'est une opportunité énorme. C'est vraiment, tu peux lancer tout et n'importe quoi sur Internet, bien évidemment, avec les bonnes stratégies. Euh, voilà, on va commencer à faire des événements dans, au Cameroun. Puis, mon objectif, c'est de vraiment aller dans différents pays d'Afrique francophone, de commencer à donner, à faire des événements et de permettre vraiment à toute personne de pouvoir se lancer du jour au lendemain, très clairement, parce que il y a beaucoup de personnes qui sont talentueuses, qui ont des bonnes idées, mais qui malheureusement n'ont pas la voix assez forte pour promouvoir cela, ne crient pas assez fort, mais les réseaux sociaux peuvent te permettre de faire un boucan que tu n'imagines même pas en fait, très clairement, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo, n'hésite pas à la liker à la partager justement à toute personne qui souhaite entreprendre et investir, et on se retrouve très prochainement une nouvelle vidéo, malheureusement, on n'a pas pu faire la course qu'on voulait faire aujourd'hui, donc on est en train de rentrer au bureau. Et voilà, à très bientôt, ciao.